Salut les débrouillards, j'espère que vous allez bien, je suis tellement contente de vous retrouver pour euh, de nouveaux épisodes, des bons plans. Ça y est, j'ai à nouveau la pêche. On est reparti, j'ai plein de recettes à vous proposer. Je vous préviens, il y a une petite intro dans cette vidéo parce que bah, ça fait plus d'un an que je suis partie. Je peux pas faire comme si on s'était parlé la semaine dernière. Donc euh, voilà. Après tout, vous avez cliqué euh, sur la recette du liniment. Si vous voulez passer cette intro, pas de soucis. Je mettrai un timer dans la description pour que ce soit plus simple pour vous. Mais d'abord, je voulais vous raconter un peu ce qui s'était passé. J'ai vraiment changé de vie depuis la dernière fois, la dernière vidéo c'était la coloration végétale d'ailleurs si vous voulez euh, pour les cheveux, si vous voulez regarder euh, ce tuto euh, je vous le montre euh, là ou là, je sais toujours pas dans quel sens c'est. J'étais enceinte de 8 mois à peu près, j'allais ou même 9 mois, je, je savais même pas si cette vidéo n'allait pas être interrompue euh, à cause de contractions ou quoi que ce soit, mais j'ai réussi à la tourner jusqu'au bout, je suis contente, et ça a été ma dernière vidéo, parce qu'ensuite j'ai accouché. Ma fille a un an maintenant, hein, donc euh, il s'en est passé vraiment du temps. J'ai subi un tsunami euh, parental euh, auquel je m'attendais pas. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait vraiment en parler dans une vidéo, parce que les jeunes parents, les futurs parents... Je pense qu'on n'est pas assez préparé à ce qui nous attend c'est vraiment euh, important d'en parler je pense bref ça sort du sujet j'ai continué à faire certaines choses par moi même mais euh, on va pas se mentir j'avais plus de temps donc euh, j'ai choisi mes combats on va dire je fais plus mon dentifrice moi même je fais plus ma crème hydratante moi même en revanche je fais mon liniment. J'ai découvert la recette du liniment, surtout que ça coûte très, très cher en pharmacie euh, ou dans les magasins. Alors le liniment, mais je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez ce que c'est. Mais le liniment, ça sert à euh, laver les fesses euh, de votre bébé euh, quand vous lui changez sa couche. C'est une euh, texture un peu grasse pour enlever facilement euh, tout ce qui est pipi ou caca, surtout caca. Euh, oui, je, je parle de caca euh, très facilement maintenant. C'est <rire> ma vie. Voilà, j'ai été hyper étonnée. Par la simplicité de la recette à tel point que je me suis dit euh, en faisant la recette, mais j'ai oublié un ingrédient euh, c'est pas possible et non en fait il n'y a que deux ingrédients de l'eau de chaud et de l'huile d'olive. C'est ce que j'utilise sur mon bébé depuis un an. C'est quelque chose d'hyper économique, euh, plutôt écolo. Avoir un bébé, on en parlera à l'occasion. Je ferai une vidéo, je pense, sur les couches lavables. Mais quand on a un bébé, on fait trois pas en arrière sur sa démarche écologique. Donc, euh, bah, c'est pas plus mal de garder au moins ça. Ça facilite la vie parce que c'est quand même beaucoup plus facile de euh, fabriquer son liniment que d'aller le chercher en grande surface, de se dire « Ah mince, j'ai plus de liniment, il faut que j'en achète, etc. » Là, on a son petit stock de produits. Produit et c'est réglé voilà bon bah sans plus attendre parce que vous êtes quand même là pour ça je vous montre la recette il vous faut de l'eau de chaud et euh, le deuxième ingrédient de l'huile d'olive bio évidemment et il faut que vous prévoyez aussi un contenant pour mettre votre liniment le contenant le plus facile possible et assez grand pour que vous n'ayez pas à recharger et à faire votre liniment tous les quatre matins le but c'est de vous simplifier la vie donc il vous faut un contenant Très facile, prenez un verre doseur par exemple, vous mélangez à 50% en eau de chaud et à 50% en huile d'olive. Ça veut dire que bah, si vous faites un gros flacon, un gros bidon euh, d'un litre, vous allez mettre 50 cl d'huile d'olive et 50 cl d'eau de chaud. Vous mélangez, vous pouvez même utiliser un mixeur si vous préférez cette texture. Comme ça, vous n'aurez pas à resecouer le flacon à chaque utilisation parce que la solution se déphase. C'est ce que je faisais au début, effectivement. Je mixais systématiquement ma solution euh, après l'avoir euh, fabriquée. Maintenant, je ne m'embête plus. Hop, Je mets la solution directement dans mon bidon et je secoue à chaque fois que je lave les fesses de mon bébé. Moi, comme vous voyez, j'ai un petit contenant en verre, euh, euh, c'est un bouton à pression, c'est transportable, etc. Dès qu'on se déplace, on emporte notre petit flacon de liniment, rien de plus simple. J'étais super heureuse de vous retrouver les débrouillards. Si vous, vous avez des idées euh, de vidéos, de recettes, je serais vraiment ravie, je, je prends, je prends, je prends. Et comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook avec le groupe Le Comptoir de la Débrouille. Instagram, mon nom c'est Les Bons Plans de Mathilde. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas Appuyez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et être alerté dès qu'une vidéo va sortir. Alors je vais commencer à faire des vidéos sur la parentalité, sur des choses comme ça, mais et euh, évidemment, je ne laisse pas tomber aussi euh, les recettes traditionnelles que je fais depuis toujours. Voilà les débrouillards, bon à très bientôt dans une nouvelle vidéo et sur ce, je vous laisse. Salut